Bon j'en peux plus là Faut faire quelque chose Je suis en train de péter les plombs moi Ça fait trois semaines que j'ai pas joué au boules Trois semaines Bon bah avec David on voulait te l'offrir pour ton anniversaire mais là franchement je crois que ça peut plus attendre Voici la mariole C'est la pétanque tout terrain Tu vas voir elle va te changer la vie C'est vraiment la pétanque qu'il te faut Tu vas pouvoir y jouer en intérieur comme en extérieur, été comme hiver Mais non, c'est une partie que je vous explose. Ah,